Bonjour, c'est même content de vous voir. Bientôt la fin du marathon, 28 vidéos en 28 jours au mois de février. Déjà le 26, il ne reste que deux jours à la fin du marathon. Vidéo SQDC aujourd'hui, euh, le ice cream cake de Craft Collective 7 a On a de grandes attentes à ce produit. On le voyait dans les autres provinces, on l'attendait au Québec, on le voyait en Ontario, en Alberta. À chaque mois, on demandait à Craft Collective si on allait le recevoir. Non, pas sûr, non. faut demander à la SQDC. Finalement, au mois de février, nous avons reçu le deuxième produit de Craft Collective, le High Screen Cake. Winman connaît l'ice cream cake. On a juste allé voir la vidéo dégustation numéro 57. Le titre de la vidéo. Qui va gagner au hockey? Euh, J'avais reçu un cadeau de IQC Leaf. Euh, J'avais vraiment aimé là, ce produit là euh, provenant du BC sur Internet. Écoutez, je suis sûr d'aimer ça. Je suis sûr d'aimer ça. Écoutez du ice cream cake. Si on regarde sur euh, Leafly, Leafly. C'est du wedding cake mélangé en du gelato 33. Wedding cake, euh, j'aime ça, on a déjà vu ça à Winman avec euh, d'autres croisements ou qui faisaient partie euh, de d'autres cannabis, de croisements de d'autres cannabis. Le wedding cake, c'est du cherry pie avec du Girl Scout Cookies. Et de l'autre côté, un gelato 33, on sait que le gelato 33 Winman a été très malchanceux avec les gelatos. Euh, les cadeaux des abonnés, Winman n'aimait pas les gélatos que, que recevait en cadeau Winman. Est-ce qu'il y a un gélato à la SQDC qui vient d'apparaître? Je pense que oui, on va l'essayer le 28 février. Soyez-y. Ice Cream Cake, taux de THC possible avec ce produit. Quand même très bien, on peut avoir ça entre... 19 et 25% de THC. Et j'ai reçu. J'ai reçu. Je vais juste regarde encore pour être bien sûr. C'est vraiment écrit entre 19 et 25. Ice cream cake. Et moi, là, j'ai reçu, là. Croyez-le, croyez-le pas. 25.24. 25.24. loterie SQDC. J'ai gagné, euh, le plus haut taux de THC possible avec ce produit. 39,90 Terpène dominante limonène. Donc, est-ce que ça va avoir un petit goût de citronné, goût d'agrumes, orange? Euh, quand on regarde des arômes naturels proposés. Sucré citronné. Donc, euh, pas de terreux, pas de poivré. Donc, ça me paraît euh, intéressant. Les autres terpènes qui suivent la limonène, hein? La limonène, habituellement, ça donne quand même un petit goût énergétique. Pourtant, ici, on nous indique catégorie Indica. Donc, qu'est-ce que le Indica, pour eux, veut dire un buzz corporel, un buzz écrasant? Ou ils veulent seulement dire Indica pour comment que la plante a pousse? Très bonne question. Très bonne question. On partira pas sur le sujet des Indica satisfaits ce soir. On va parler du Ice Cream Cake. Terpène dominante, limonène. Deuxième terpène. Cariophylène. On commence à être habitué. Euh, quand même, le cariofilen on peut avoir de agréables surprises. Quand le cariophylène est en terpène dominante. J'espère que vous regardez les Windman, euh, tous les vidéos de Windman. 28 vidéos en 28 jours, c'est tout un marathon. Euh, J'espère vraiment. Et voilà, ni vu ni connu. J'espère vraiment que vous regardez tous les vidéos de ce marathon. Donc limonène, cariophilène, nérolidol, nérolidol. C'est pas winner avec Winman. Nérolidol, je sais je peux pas te dire un produit que a nérolidol en terpène dominante. J'ai goût d'ouvrir une autre fenêtre et d'aller voir sur le site de la SQDC quel produit a le nori oh, la terpène nérolidol dominante. Inquiétez-vous pas, l'Ice Cream Cake est là. On va l'ouvrir. Je sais que vous êtes impatients. Moi aussi je suis impatient. Moi aussi je suis impatient. 25.24. 7 acres. C'est l'autre gamme. L'autre gamme de cette acres. Saut de sécurité. Est-ce qu'il va avoir un beau un boost? J'espère que non. Parce que là, avec San Rafael, uh, Weedman est, est très déçu. Très déçu. On n'a jamais eu de problème avec l'humidité. Avec le pinko de San Rafael. Là, ils nous introduisent des boosts. Pas un beau Vida, un boost. Non, non. On rouvre ça. Nérolidol, linalol, pinane. Puis avant de l'ouvrir, je vais juste aller voir. Terpène dominante. Terpène dominante. Et voilà. Nérolidol. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun produit avec Nérolidol, terpène dominante à l'esprit Petit goût gazi vous gazier mais avec un goût bizarre j'ai été vraiment rapide là-dessus on va regarder ça de plus près euh, c'est bien c'est bien cocotte vraiment très dense très très très très très dense euh, turps turps veut nous dire bonjour qualité qualité mais euh, on a déjà vu mieux on a déjà vu mieux ou on va voir mieux. En tout cas, euh, on a du fun à Winman. On a du fun. Si on communique beaucoup sur Instagram, euh, on a de l'information. Mais on croit aussi qu'il y a une taupe à l'intérieur de l'Instagram à Winman. Et un jour, on trouvera la taupe. Un jour, on trouvera la taupe. C'est des choses qui arrivent. Il y a des informations qui sortent, qui sortent, et euh, un jour, tout se réglera. Le ice cream cake a été emballé le 19 février, donc il y a à peine 7 jours. Je vais vous montrer le cannabis de plus près à la caméra. Euh, très bien, très bien, euh, cocotte très dense, aucune feuille, pas de branche, l'humidité parfaite. Est-ce que c'est résineux? Je pense que... Je pense que c'est collant, mais peut-être un petit peu moins que je pensais, mais c'est collant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il, il sent bon. Puis euh, je pense que le cake, même, là il va être là plus que les euh, Tam Tam. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui! Ah oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui. Je pense que ça va être le fun. wow Je suis excité! On regarde ça plus près après son enrouleur. On en fait un. 25.24, un Indica. Wow! Ok, on regarde ça. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. voici avec le Ice Cream Cake. Avec un zoom ici, on voit peut-être un petit peu de feuilles. Peut-être un peu moins beau là, que. Que qu'est-ce qu'on pourrait peut-être s'attendre, mais l'arôme a de l'air être là. Euh... Quand, au toucher, là, c'est quand même très bien au toucher, là, je vous le garantis. C'est vraiment dense. Euh, on sait que cet arc, on leur produit cet arc, là, les cocottes très dures, mais elles sont plus euh, éponge, plus en, en éponge, plus spongy. Ça euh, fait penser un peu, là. Ça, ça, ça veut devenir du Broken Coast, on est loin, on est loin du Broken Coast. Mais c'est c'est l'humidité, euh, c'est résineux, c'est la résine, c'est très bien, c'est un symbole de, de qualité. J'ai vraiment hâte de goûter à ça, euh, on arrête de niaiser. On en aura un immédiatement. De retour avec le ice cream cake de Kraft Collective, euh, produit attendu des abonnés de Winman et de Winman lui-même. Donc du gelato 33 mélangé avec du wedding cake, ça fait du ice cream cake. On allume ça immédiatement. Depuis euh, quelques semaines, on a des produits euh, à saveur dessert. On a le, les produits Tam, tam le LA Cake, le London Cake avec le Ice Cream Cake. Donc, c'est vraiment un nouvel arôme à la SQDC. Pour les produits Tam Tam, là, je vous recommande vraiment le LA avant le London. Pour goûter le petit goût de crémage, de gâteau. Vraiment, euh, il est détectable. Lui, juste à le sentir, je l'ai détecté. Fait que ça va être vraiment mieux que Tam Tam. Pour euh, pour 50 sous moins cher. On essaie ça! un petit peu moins bon, là, pensé. Il est très fort, 25%. <coughs> il est fort, il est fort. Il est bon, il est bon, J'avais goûté peut-être un petit peu trop de papier au début. Ah, il est très fort, il est très bon. Euh, tout est produit ça. Écoute, écoute, tu prends une bof là. Euh, le Pink Couch de Carp Collective, je l'aime vraiment beaucoup, là. Euh, lui, il est après le Pink Couch de Carp Collective, mais euh, tu ne te seras pas fourré. Tu ne te seras pas fourré. Euh... Okay oublie les produits tam, -tam. je suis vraiment désolé, euh, je suis vraiment désolé, si tu veux un cake, tu prends ça, là. vraiment. Ça va très bien. Euh... J'avais vraiment peur avec le, le mélange de terpènes. Euh, Cariophyllène est là un petit peu. J'imagine peut-être le Nérolidol avec le linalol. Je ne sais pas la différence entre les deux. Euh, non, l'inalol, c'est Lila lavande. Ça va bien. Je le sens pas beaucoup. Je ne le goûte pas. Pinène, je le goûte pas. Là, c'est les quatrième et cinquième terpènes. Ils sont quand même assez loin. Limonène, c'est citronné. Petite affaire, mais c'est bon, c'est vraiment bon. En tout cas, je ne sais pas quel combo de tapen qu'il faut pour faire le goût de cake. Il faudrait garder les produits Tam Tam, les, trois pro les deux produits de Tam Tam, parce que le troisième, c'est Slurricane. Mais le LA Cake et le London Cake, avec celui-là, le Ice Cream Cake, Regarder les, je vais regarder ça tantôt. Euh, Est-ce qu'il y a un, quelque chose de similaire dans les terpènes Est-ce qu'il y a un combo, un duo de terpènes Parce qu'on sait que le myrcène Myr, euh, limonène, c'est souvent là. On dirait c'est associé à un gugayzi. On le retrouve souvent ça là, dans les cannabis préférés à Weedman. Le duo myrcène limonène. Donc, euh, je vais aller voir les produits là, euh, Tam Tam pour être sûr. Là, voir s'il y aurait peut-être une, une ressemblance dans la, les terpènes. Mais écoutez, le Ice Cream Cake, c'est sûr que c'est du 25%. Je sais pas si c'est du 20%. C'est moins bon, mais ça ne changera pas le goût. C'est vraiment le buzz. Il est très bon, il est très bon. Il est très bon. Euh, fait partie de mon top 10. Euh, je sais pas quel quel qui va débarquer, mais euh, je sais que j'avais mis le Deloës dans mon top 10, mais là écoute, les Sativa, un euh, euh, je suis désolé, je suis désolé pour les Sativa. J'aime tellement plus les Indica, les Hybrides. Euh, c'est sûr que c'est 40$, il euh, y a quand même des produits euh, à 24 et 20$. Donc, il euh, faut regarder. Il faut faire ses devoirs, mais quand même, c'est un produit d'exception. J'aime beaucoup le Ice Cream Cake de Craft Collective. Ça, ça, ça fait partie de mon top 10. Très bon, très bon. Je le mouille, même si mon papier... Est... Slow burning, je ne veux tellement pas en gaspiller. <rire> Donc, on va essayer de regarder rapidement, là, je ne veux pas vous perdre. Ici, là, je viens d'avoir le L.A. Couch. Donc, euh, les terpènes du L.A. -couch, là euh, n'ont rien de, de similaire, là, du tout, du tout. Limonène, carioufilène, myrcène. Donc, il n'y a pas de, de nérolidol, linalol. Je pensais que c'était un peu ça qui faisait le, le goût de cake, hein Ice cream cake, London cake, L.A. cake. Parce que sont les, les, les terpènes, c'est les arômes. Limonène représente le citron. Oui, Terps. Viens-toi, Terps. Terps. Viens, cette Terps. Terps, je vais vous dire bonjour. terpine, Terps pour les intimes. Bien content donc euh, donnez un pouce à la vidéo, j'ai-tu donné toutes les informations, il me semble que j'ai pas trop parlé pas, pas dit beaucoup de choses je trouve donc c'est ça, wedding cake avec Gelato 33 euh, le Gelato 33, on n'a pas trop connu ça ici n'oubliez euh, pas là, le 28 février, il va y avoir la vidéo du Gelato Mint euh, vidéo très attendue des abonnés de Whitman euh, de la compagnie Tribal, la marque de commerce Tribal, la marque Canara Biotech. 28 février, cette vidéo-là va être là. Donc, euh, continuons à regarder les vidéos du Marathon Winman, 28 vidéos en 28 jours. Moi, je vais terminer mon ice cream cake tout seul, 25% de THC. Je vous adore.